Et bien ça, je le fais à la maison tous les jours maintenant. Ça veut dire que dès que j'ai une position où le ça va pas, j'en trouve une autre. Et euh, c'est pas de l'agitation, hein Tu décides un peu de dire à ton corps, ben non, là, là cette douleur là, euh, musculaire, quoi, j'en veux pas, quoi. 2007, euh, j'étais paralysé de la jambe droite. Euh, je marchais avec des béquilles. J'avais mal au lombaire. Je découvre euh, Feldenkrais par hasard. Je sortais de l'opération. J'ai vu Feldenkrais, séance gratuite, j'ai essayé, pim, je me suis dit, c'est quoi ce truc Et je suis revenu euh, la semaine d'après, et c'était en 2009. Et euh, ce que ça m'a amené, c'est j'ai retrouvé toute une mobilité du corps. J'ai découvert j'avais un squelette, que du coup, je me sers vachement moins de mes muscles. Voilà, je ne sais pas comment, comment te raconter plus que ça, quoi. Ce que ça m'apporte surtout, c'est que c'est comme un, une espèce de jeu de toujours pouvoir explorer euh, le mouvement. Il n'y a pas une manière, il y a plein de manières.